Pas longtemps, j'ai discuté avec Nicolas Sekaki qui est d'IBM. Justement, on avait un peu ce genre-là de discussion, et donc on, on discutait sur la transformation d'entreprise de et comment euh, et, et la structuration de l'entreprise. Et il me disait un truc que j'ai adoré. C'est, il me disait, moi, j'ai mon, mon, mon job de leader et de manager. Euh, c'est pas de dire à tout le monde comment il doit travailler et de, de comprendre qui doit être à quelle place dans mon organisation. Pour euh, autant, j'ai quand même des ordres à donner parce que je suis quand même à la tête de, de, de mon équipe. Mais, mais il me disait un truc que j'ai adoré me ou la manière dont je travaille, j'essaye de créer le chaos. Euh, et c'est pas toujours facile parce que euh, il faut donner la permission aux gens de prendre des initiatives. Mais c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça peut aller très vite. Euh, si je dois m'occuper euh, de euh, comprendre euh, qui peut faire quoi dans l'organisation et d'avoir toute la réflexion moi-même, euh, à qui je demande quoi et comment je fonctionne, ça ne marchera pas. Euh, donc j'ai ai beaucoup aimé sa, sa manière de voir les choses. Ouais. C'est tout à fait qui est très moderne, qui est effectivement très intelligence collective, etc. Donc on crée le chaos, enfin, on crée un certain chaos, parce qu'on on a besoin quand même de structures, mais on crée un certain chaos, et puis on voit ce qui, on voit ce qui émerge. Et c'est avec ce qui émerge qu'on va avancer. Et donc tout le, euh, tout le rôle du, du dirigeant ou du leader ou du manager, c'est... Euh, de d'arriver de, de, à, à créer un certain chaos et de donner une certaine ou euh, enfin une certaine autorisation au moins, euh, aux gens euh, de d'organiser ce chaos par eux-mêmes.